On n'aura pas beaucoup roulé sans la pluie cette semaine, mais ça fait du bien. On avait presque oublié ce que ça faisait. Salut tout le monde, j'espère que ça roule. Dites-moi comment ça va d'ailleurs. Euh, direction la kiné avant d'aller au boulot. Je revois les chirurgiens lundi, on va voir. J'ai envie de reprendre le rugby là. Ça me manque euh, on a match dimanche mais de toute façon je bosse donc j'aurais pas pu y aller mais bon je commence à me manquer cette histoire ouais si c'est sûr ce qu'on se disait hier ils ont décalé les feux là dans cette avenue c'est pas possible ils ont décidé de couper le ils segmentent la traversée de la rue on peut plus tout faire d'une traite C'est là que les problèmes, il faut que je me dirige à droite Là ça n'avance pas Je me suis pris comme un manche aujourd'hui J'aurais dû couper bien avant On devrait s'en sortir Il me reste 11 minutes, ouais, je vais être à la bourre C'est la première fois, franchement la kiné je l'ai plutôt bien loti parce que Pour un mec qui est constamment à la bourre, je n'ai jamais été chez elle et c'est la quatrième séance voilà, j'espère que c'est pas un mauvais présage et que je vais pas tomber dans une spirale négative. <rire> Mais. Et même une fois c'est moi qui l'ai attendu deux minutes pour vous dire. La pauvre était en intervention à domicile juste à côté. Ils ont des vies bien remplies ces gens-là. Allez Faria J'avais pas fait gaffe, c'est un escabeau qu'il a devant lui. Incroyable On dirait un accessoire officiel en fait, on dirait un... alors là faut que j'aille à droite moi On dirait un dossier et un accessoire Il y a le petit trou pour la plaque d'immatriculation Le truc il est parfait quoi Accessoire parfait 6 minutes va-t-il le faire Je vous montre pas tout ce que je passe en mode pilote parisien Et voilà ça peut heurter quelques âmes sensibles Rien d'illégal Attention On prône des valeurs morales sur cette chaîne Je cru qu'elle faisait un malaise Ils sont en train de faire la bagarre Ou de la crossport dans Paris Je sais pas trop mais C'est original 57, il y a moyen que ça rentre C'est inespéré Là, On va bien wedge. Mon avis ça va passer à la seconde près. Oh non bah non, le feu va être rouge, moi je vais dans la rue à gauche là-bas. On va être en retard d'une bonne minute, je pense. Après je me gare là. Et si j'avais un peu de.. On peut logique, je me garerai là et j'irais à pied. Mais ça m'emmerde. Ouais, 59. Aïe aïe aïe, le coup de genre. C'est quoi là-bas là, C'est la police C'est là où je me gare, les gars. Ouais c'est la police ça putain. Il est toujours 59 ça me sourit. Ah ouais ça rigole pas là. On va attendre qu'ils portent le camion. La police n'a pas bougé. Mais elle est toujours pas là. J'ai une de deux voitures qui s'est J'espère qu'ils ont... C'est pas un problème de batterie. Pour va pouvoir repartir. C'est con. C'est con. Euh... La situation et con. J'étais pas en train de la le qualifier. Les occupants du véhicule, hein, qu'on s'entende. Allez. Bon les amis, je viens de me rendre compte que... J'ai accroché la plaque d'immatriculation en reculant là, la moto, en me garant, et je l'ai totalement défoncé Ce qui va me permettre de faire ramper euh, place à certains, un hein, max, une, <rire> un titre et une miniature bien accrocheuse et accrocheur. Mais là, la situation est dramatique. Je vais vous montrer ça en arrivant. C'est vert, gamin. Hop, hop. que je vous trouve 5 minutes pour monter les vidéos d'hier ici aussi ici aussi je vous dis 5 minutes ça met une heure à chaque... ça me prend une heure à chaque fois elle doit sortir dans 22 minutes ce qui ne sera pas le cas n'est ce pas soyez en convaincus allez montage travail et retour souhaitez moi bonne chance défoncé que je la déplie sympa le petit temps pour rentrer à la fin de la semaine là on va couvrir ma bouche à l'aller pas facile de faire plusieurs choses à la fois là je m'embarque dans les trucs trop compliqué pour moi Oh merde, je voulais éviter la plaque d'eau avec les giboles. En les écartant, j'ai pris la flotte. Mais ça me permet de tester l'étanchéité de ces bottes. Et les furigan Boots GTD 3-0 WP. Ils sont parfaitement fonctionnels. Bon allez, on va se chauffer pour faire le plein. On sort pas tout de suite. Parce que là, avec l'histoire des réformes, des machins, je crois qu'il y a une grève jeudi. Parons-nous. Des mauvaises surprises. Je crois que cette expression n'existe pas, mais enfin. Bon, ça s'est calmé. Hein. Bon, ça a pour rien. ce sont que des averses passagères. Les giboulets de mars, mi-janvier. C'est un concept. Est-ce que ça vous gêne de pas être parti parfaitement voilà à niveau parce que je me rends bien compte que vous n'êtes pas droit j'ai beau vous bidouiller je n'arrive pas à vous mettre droit voilà au montage je le vois quand je louche je vois que la caméra n'est pas droite au montage je trouve que ça se voit mais que c'est pas désagréable ou particulièrement marquant dites moi votre senti j'aime bien votre senti est ce qu'il faut que je me prenne une demi-journée à vous régler parfaitement à bloquer le montant pour pas que ça bouge ou est-ce que voilà tel quel on est un peu route et on assume ce côté un petit peu garage. Disez-moi les amis. Disez-moi, parlez-moi putain. Parlez-moi. Je vais me ralentir, laissez-moi ici. Oh ouais c'est le grand incendie là. Ouais ça suffira 13 litres 39, t'as bien mangé ouais, retourné voir quand même s'il euh, par... y avait quelque chose par terre, je sais pas ce que c'est. Je pense que c'est qu'un paquet de mouchoirs et qui donc ne serait pas à moi mais dans le doute, j'arrive pas à me souvenir s'il y avait quelque chose quand je suis arrivé. Il y a un truc bleu là. Ouais, c'est bon, c'est un paquet de mouchoir. Cette fromagerie là, hein, la ferme Sainte-Cécile à la de Colombe. Je vous la conseille. Hein. Très très très très bon produit. Et bah je suis pas fâché que ce soit une fin de semaine. Hein. Encore une de plus de moins. Allez Merci d'être resté jusqu'au bout, on se retrouve plus vite que d'habitude parce que j'ai zénith dans le week-end. Je vous emmène avec moi, on aura la Rebelle, pas la Suzuki. Et puis bah d'ici là, bonne soirée, merci d'avoir regardé. A bientôt